Salut les rollistes, on se retrouve pour une nouvelle Chronique du Dragon hors série création de personnages et aujourd'hui on s'attaque à un mythe du jeu de rôle français, je pense qu'on peut le dire. Très hein. bon jeu français. Innominé <rire> Satanis, euh, Magna Veritas, hein, de fait euh, les jeux sont quand même... Malheureusement, ce ne sont pas deux jeux, il faut être honnête, c'est quand même un univers, un jeu euh, très complet. Euh, donc euh, Ben est à nouveau avec nous aujourd'hui, euh, il va mener puisque bah, moi j'ai joué plusieurs fois quand même mais je ne, je ne maîtrise pas encore euh, Yannès, euh, je... J'ai jamais lu les bouquins d'ailleurs. <rire> euh, donc je vais essayer de guider. Mmh. Bon, et ben, je vais faire le guide. Donc euh, donc je vais partir de la création de personnages. Donc là c'est la V5, hein, évidemment. On s'attaquera à la V1 euh, à un autre moment. Euh, donc là pour la V5, on va utiliser la méthode qui est fournie euh, d'entrée de jeu par l'auteur. Le, par le, euh, donc la méthode guide normale, méthode très rapide, vous allez voir, ça speed pour faire le perso. Ça battra pas, pirate Oh, qui sait. Une minute trente. Ouais, non, ça battra pas, pire. <rire> euh, donc, le nom du joueur, hein, la feuille de perso, voilà. euh, j'imagine que vous la voyez. J'ai écrit Fabs, euh, forcément, hein, le nom de perso, et euh, le nom de mon personnage, j'imagine. Hein, euh, euh, le nom de ton directement. personnage. Alors, euh, là, alors tu... je suis côté au volant. C'est ça. La feuille a donc deux faces, au volant, sur la plage arrière. Le joueur, c'est le même. <rire> euh, et donc, euh, le nom, du coup, d'un côté... Ici ça va être mon nom humain. Alors dans l'idéal évidemment le personnage a deux, deux personnalités puisque désormais on peut. Le démon peut éventuellement être, être mis, on dit, sur la plage arrière, c'est-à-dire mis un peu en stand-by, il devient le. Il y a un passif dans le, dans le corps en Voilà, fait. Le, la symbolique euh, c'est le petit chien qui est sur la plage arrière, qui a la tête qui bouge comme ça, qui voit tout ce qui se passe mais qui peut pas réagir Intervenir vraiment euh, à ce que fait le conducteur C'est un peu l'idée qui est derrière ouais. euh, Le concept est un peu délicat à saisir D'ailleurs je vous conseille tous d'aller télécharger Cosamortis 1 et Cosamortis 2 euh, qui sont deux suppléments gratuits fournis sur le site de Race Dead qui permettent d'affiner très largement la compréhension de ce concept un petit peu délicat à saisir pour les joueurs débutants. Ouais, c'est vrai, Même moi je l'ai téléchargé. <rire> je l'ai pas lu, mais je l'ai téléchargé. <rire> je euh, lirai, voilà, je lirai. Les... <rire> mais ils sont, ils, sont, ils sont assez intéressants, et développent un peu. Donc, euh, et ben, je vais créer un Allemand. Je me sens inspiré pour un Allemand. Eh bien, allons-y. Mon prénom sera Hans. <rire> et alors, mon famille hein. <rire> Allemand commun, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver Enfin, euh, commun ou pas d'ailleurs, mais... Euh... Brandt, euh, tu peux utiliser Gro notamment les marques. Gro Roger. Grudger. c'est pas très allemand, ça serait plutôt Grudger, dans ce cas-là. Grudger de thé. <rire> Grudger. <rire> voilà. Grudger. bon, admettons. Non, Hans euh... Grudger. Hans Grudger, ok. Euh, donc là, le... tu vas devoir choisir ton métier. Ton en métier d'humain, d'accord. L'occupation, ça peut être une simple occupation, c'est pas forcément un métier une... oui, professionnel. Hein. Euh, non, non, ça, ça va quand même être un métier. Euh, je suis serveur dans un bar à Disneyland <rire> ok. Ce qui explique ce que je fais en France. Hein, voilà, j'ai été importé euh, comme tous les bons travailleurs de euh, <rire> Disneyland. <rire> bon, donc après, après ces six années de, de blocus, on va dire, de ta mémoire, tu, tu, tu as donc repris connaissance dans le corps d'un serveur euh, dans un bar à Disneyland. Okay. Voilà. <rire> euh, donc tu as une petite casse pour l'apparence. Euh... Euh, alors l'apparence, bah, du coup, euh, je suis grand et blond à la grande surprise. <rire> euh, blond, je suis quand même plutôt grichon hein, euh, et, et, euh, et, et donc je vais non je vais pas avoir de philosophie alors, quelconque à savoir pour l'apparence on va s'arrêter là parce qu'en fait tu vas avoir après des défauts et des avantages qui peuvent éventuellement, éventuellement donc fond, je remplirai ton euh, ton, euh, en un second temps alors, de, je, je, je, je ne ferai pas d'illustration mon père <rire> <genre. rire> euh, c'est bien dommage alors euh, euh, donc il va devoir que il va te falloir choisir ta caractéristique haute celle dans laquelle tu excelles euh, qui sera qui aura donc une valeur de 4. Mmh. Euh, je rappelle qu'un humain, une moyenne humaine, c'est plutôt 2. D'accord. C'est une car caractéristique qui sera largement surhumaine. Alors, ce sera la perception. Je vais être quand même quelqu'un de très attentif à son environnement et euh, tout à fait euh, réactif. Alerte. Voilà, okay. alerte. Euh, donc, tu vas choisir maintenant une caractéristique basse, qui sera donc elle à 2, un niveau euh, typiquement humain, on va Alors, dire. Alors, ce sera donc ma force, cette fois, du coup, 1, 2, je ne sais pas, très baraque. <rire> voilà. Euh... Euh, et toutes les autres sont à 3. Sont à 3. Ah c'est quand même vachement compliqué. <rire> c'est euh... là, c'est on est on est dans, dans quelque chose d'extrêmement de, technique. Hein, euh... Quand on parle de pirate qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et 0 à répartir <rire> sur 6 caractéristiques, la 2, 3 3, 3, 3. 4 c'est dur non, non, et c'est les mêmes de l'autre côté essayez chez vous mais euh, gardez conscience que nous sommes des professionnels hein. euh, euh, voilà c'est chaud hein. c'est compliqué euh, donc je mets les mêmes de l'autre côté <rire> ça ne change pas c'est rigoureusement les mêmes du côté, que tu sois au volant ou que tu sois euh, à l'arrière puisque ton, ton humain lui bénéficie Toujours des, du même corps de voilà de la, des apports surhumains de démarche. donc euh, donc tu vas de maintenant choisir euh, le pouvoir que t'accorde ta caractéristique haute donc là tu vas pas vraiment la choisir puisque donc, elle est est liée, perception en fait à ta caractéristique haute comme son nom l'indique voilà donc euh, perception à 4. Euh, perception donc, je vais à 4. avoir un pouvoir euh, de vue d'aigle <rire> voilà donc là tu as pas alors là tu as le choix ah. euh, non tu vas tu vas être obligé de prendre le premier je dis une bêtise donc ça sera, euh, et toc, euh, lorsque tu fouilles un endroit, tu obtiens un succès automatique en plus du résultat de ton test. Toc. toc. Le... Euh, bah d'ailleurs, non, puisque là tu en as deux, je vais te laisser à volonté. Euh, pas, tu en... Ah, tu vais te laisser choisir. Et toc. Euh, ou... Et -toc, ou point faible. Observez observer un peu le livre, ça n'a rien à voir avec l'Ionesse. <rire> ça fait un peu le livre, et lorsque vous fouillez un endroit, une, pièce, une maison, une voiture, un jardin, vous obtenez un succès automatique en plus du résultat de votre test. Sinon, point faible, vos attaques physiques causent toujours un point de dégâts supplémentaire. Oh bah oui, point faible, ça va compenser <rire> mon, mon énergie. Et donc je l'écris de quel côté De deux côtés de... Alors là, là c'est tes caractéristiques hautes, donc c'est les deux côtés. Que tu sois au volant ou pas, ne change pas grand chose. Donc, à... Point faible, caractéristique associée, c'est donc ma perception. Coup, je sais pas, nombre d'action, je sais pas. Et donc ouais. c'est euh, plus un dégât. Voilà, donc tu n'as pas de coup associé une chose comme ça, puisque ouais. c'est lié à ton, à ton ta caractéristique, euh, qui a priori ne variera pas. Voilà. Euh... Perception, et donc c'est plus un dégât, alors c'est le truc que je reproche un peu à cette feuille euh, en deux faces, oui, oui, c'est oui. que tu répètes une majorité des choses en fait, Ouais, ouais, ouais. par contre le concept de la feuille à double face, c'est très sympa, cool. ouais. pourquoi pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle usa, c'est mieux exploité pfff. dans le billet rouge ah, je ne connais pas. <rire> Mais et euh... on fera, on fera une création de personnage ensemble justement. Ensuite. Alors après ensuite, mon point faible. Enfin a... le point faible des gens que j'observe. Euh, après ton point faible, donc ça c'est donc pouvoir de caractéristique pouvoir. haute, donc c'est lié vraiment à ta carac. Euh, là tu vas choisir un des... deux avantages. Euh, donc là tu, as... tu es complètement libre dans ce que tu choisis. Euh, ça sera des avantages un peu comme ça se fait énormément maintenant à tout handicap. Hein. C'est un peu toujours le même principe. Ouais. Euh, tu auras donc deux avantages et euh, que tu choisis. Et ensuite, tu auras euh, évidemment euh, un défaut euh, que lui, euh, ne, qui lui ne sera pas choisi, mais bien tiré au dé. Ah, oui. <rire> c'est vicieux ce jeu de Donc il y en a un certain nombre, ça couvre, euh, ça couvre un spectre assez large. Euh, maintenant, par rapport au, pour ceux qui connaissent les, de la V1 à la V4, pour quand même faire un peu de comparaison, euh, bah, vous voyez, la création de perso ah, est, est quand même beaucoup plus rapide, et le nombre d'options est largement plus restreint que ce qu'on avait dans les, dans les précédentes versions. Euh, puisque là, euh, Alors, je vais prendre un familier, hein, euh, après tout. Euh, C'est toujours intéressant de donner euh, du matos au, au, au MJ pour, euh, pour nous pourrir euh, le quotidien. Hein, <rire> hein, <rire> Tout à fait. Familier, et donc c'est deux tu as dit par contre. Hein. Oui, c'est nom Familier, hein. vous accueillez un familier sous une forme que le maître de jeu choisit. C'est une créature maléfique mineure qui est censée répondre à tous vos désirs et suivre vos ordres. Donc on remarquera le mot censé. Euh, mais la réalité est souvent bien loin de cette description idyllique. En effet, en étant une créature mineure, elle est souvent jalouse du personnage, cruelle envers les humains, et dans la majorité des cas, prompte à semer le chaos à la moindre occasion. C'est ça. C'est quand même plutôt pas mal. On peut prendre n'importe quelle forme, un dinosaure en plus, une voiture ou encore un de ceinture rose fluo. <rire> pour les amateurs d'André Alphus, euh, pour ceux qui connaissent pas.. pas, pas <rire> C'est plutôt pas mal. <rire> C'est assez sympa. Sélectionner une fois cet avantage permet d'obtenir un familier d'alcoolique. Dit... Page 56. Alors ensuite, je vais choisir un deuxième avantage. Euh, eh bien, je vais prendre quelque chose que j'ai déjà pris chez un ange, une arme escamotable, <rire> qui est plutôt pratique. Avantage très souvent sélectionné par mes joueurs, bizarrement. Euh, donc, à comparer avec le, les précédentes versions, vous voyez que là, euh, les, ces avantages sont en fait euh, ce qui était avant des pouvoirs. Ça... Vous possédez une arme que vous pouvez faire apparaître dans votre ou vos mains en dépensant un point de pouvoir et une action. L'arme peut disparaître pour le même coup. Une arme escamotable est toujours chargée. Euh, donc, ce sera... ce sera... qu'est-ce que ça va être comme arme Toujours chargée, donc ça peut être une arme à feu. Etc. Ça peut être une arme. Eh bien, ce sera sûrement, euh, je dirais, un, un mini usi. Pas ah, le vrai Uzi, euh, parce que c'est très gros quand même, hein, mini un mini Uzi. Un mini Uzi, ok, donc, pas de souci pour moi. Et est-ce que ça peut être des mini Uzi dans chaque bras Non. Non. Alors, un mini <rire> Non, non, c'est juste, tu... juste parce que c'est classe. Peut-être plus tard, euh, Alors, donc, tu, tu auras fait, euh, fait tes preuves. Euh... Donc, je vais préciser quand même, c'est un pp, une action. Parce que je pense que c'est. Et à nouveau, c'est des deux côtés Ce genre de choses Alors, euh, celle-ci, euh, ça dépend des avantages en avantages, fait. Avantages, défauts, euh... familier et escamotable. On va dire... Euh, ouais, ouais, dans les deux cas. Ceux-là, ce, ce ça me gêne pas de culer dans les deux cas. Sachant que, bien sûr, quand tu es, euh, quand tu es à l'arrière, euh, quand tu es sur la plage arrière, euh, ça sera pas forcément très réflexe d'utiliser ton arme escamotable. Voilà, mmh. voire pas faisable. Voire, euh, après tout, faisable. Pourquoi pas Ça dépend des conditions. Alors voilà, il nominait Sataniste dans cette version-là pour moi à cet avantage et cet inconvénient. Avantage, c'est qu'il laisse le MJ très libre de l'interprétation qu'il fait de, certains, de certaines choses, comme celle-là par exemple. Euh, inconvénient donc très bien pour un MJ qui a un tout petit peu l'habitude quand même de, euh, de naviguer et qui, qui sait faire des choix assez clairs sur la direction qu'il veut prendre. Un inconvénient quand même à mon sens pour les pour des MJ débutants parce que on n'est euh, on n'est pas vraiment guidé. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments comme ça où les choses peuvent être discutables en fait en fonction des options qu'on choisit. Et je pense que quelqu'un qui n'a jamais joué va avoir du mal à savoir ce qui est intéressant ou pas pour pour ses développements futurs. C'est encore une fois c'est une question. Je pense que le Gros intérêt pour un un maître expérimenté qui permet de laisser euh, la place à son propre univers et à sa propre interprétation. c'est un peu l'édition des de retrouvailles avec les anciens quand même, pour être honnête. C'est l'édition oui. de, de dire merci à ceux qui suivent depuis le début. Euh, enfin, depuis mais c'est un peu... Non, c'est dommage, euh, c'est euh, dommage. Que ce soit pas dedans, un renouvellement, enfin euh, un renouvellement si bien sûr, mais euh, que ce ne soit pas euh, cap tout à fait capable de capter une, vraiment une nouvelle audience, euh, en tout cas ça. pas sans effort. C'est ça, c'est que je pense. Pas sans ça. guide ou sans manuel précédent, ce genre de choses, c'est quand même dommage. Ouais, euh, parce que, que ça rechoppe -re pas toute une nouvelle ouais. euh, génération perdue. Ça, ça va certainement les choper, hein, mais, ouais, les mais ch pas ch le, le système est d'une simplicité limpide, qui fait que ça reste accessible à des débutants. C'est vraiment la question du background ouais. et de, de savoir comment ça fonctionne. ta façon de remonter le livre, plus que réellement le contenu. Et puis, et puis c'est vraiment cette question de ce, comment, ce, comment le MJ, il euh, faut que le MJ puisse être capable de se projeter un petit peu vers, euh, vers ce qu'il veut amener dans est ouais. Parce que ça peut être selon l'interprétation de on sait que ça peut être très différent d'un MJ à l'autre hein, l'univers c'est déjà vrai dans les versions oui, précédentes oui, oui. donc nous allons maintenant faire tes défauts tu vas lancer un premier dé de 6 qui va ah. déterminer euh, la jeu première jeu. case le jeu de dé premier jet de dé 1 donc, euh, donc là tu es dans la case 1 tu vois euh, je, ah oui, je que vois que... Je... amène le plutôt par là, là le tableau est visible euh... donc je suis le tableau des défauts hein, tout simplement donc j'ai 1 et je jette à nouveau un autre dé j'imagine 2, donc c'est toujours pareil, L pour les anges ou que pour les démons. <rire> Oh, donc une tu as gagné queue. une magnifique queue, donc je vais te, te je vais te faire totalement confiance pour, euh, pour te trouver une, une queue qui te convienne. <rire> oh, bah, euh, elle sera euh, simple, hein, euh, type euh, Belzébuth, pointue, euh, fine, euh, très imagée. Euh. D'accord, donc tu, tu as bien conscience qu'elle n'est évidemment euh, pas escamotable. Hein. Euh, C'est pas comme le mini euh, C'est pas comme le est... mini Et est-ce que je peux avoir la queue comme arme escamotable non <rire> C'est une queue qui n'est enfin, là euh, que ouais. pour t'emmerder. On, on va être bien clair, elle est là uniquement pour te faire repérer des humains, puisqu'à y a bien sûr, on se cache, comme à Magna Veritas, euh, les surhumains, les, les, les êtres euh, extraordinaires, se cachent, euh, se cachent, bien évidemment, euh, des humains. Euh, voilà. Ce type-là, vraiment bien... Euh, D'accord, la euh, belle queue fourchue. Belle zébut style. Bien casquée et arrangée. Je sais pas si c'est bon, la mini-ulus <rire> c'est visible, mais voilà, c'est bien... Euh truc, euh, on voit, c'est, ah, toi, ça, toi, tu es un démon. <rire> c'est pas ça, autre chose, c'est pas ta une, une, une, une déformation. Toi, tu es un démon. Tu es peut-être même Satan. Je, je confirme. Alors, <rire> ça de te... euh, Donc, calculer les points de vie, c'est ce qu'ils appellent les, les réserves. Donc, tu vas calculer maintenant tes réserves. Donc, le, d'abord, les points de vie, c'est ta force x2 compliqué à quelqu'un. Ah, à nouveau, je me fais niquer. <rire> Pourquoi je suis toujours la force en minimum Donc, 4 PV, c'est ridicule. Ah, il oui, y avait l'avantage plus 4 PV, en plus, j'aurais dû le prendre. C'est pas beaucoup, hein. Et, euh, point de pouvoir. et les points de pouvoir, c'est donc ta volonté plus 1. Donc, 4. Euh, points de pouvoir qui serviront, bien sûr, à, à utiliser des pouvoirs, hein, tes différents ouais, ça, pouvoirs. Ça, c et C'est pareil, de deux côtés à nouveau. Bien les, sûr. les réserves sont les mêmes. 4. Euh, 4. Donc là, il va te falloir... Euh, déterminer euh, quel était ton prince démon avant que, euh, que le jus se coupe, hein, euh, avant qu'il y ait cette, cette espèce de, de, grand, euh, de grand passage à vide euh, pour la confiance des démons. Tu avais un prince-démon, donc dans les précédentes versions, on a accumulé les princes-démons. Là, on a réduit... le Le nombre a été réduit à, que je dise pas de bêtises, 8 princes-démons au total. Par rapport à comparer à une petite trentaine. huit écoles-démons, là, c'est déjà très correct. C'est pas si mal. Je pense que ça permet de faire un spectre, quand même, mais atteignable. À nouveau, on est dans l'accessibilité. Tout à fait. C'est pour ça que c'est dommage, parce que ça peut s'adresser vraiment à des joueurs très débutants. On est pris par la main de ce côté-là. Alors un démon qui euh, le démon de la technologie, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, je n'ai encore oublié son nom. Vapula. Et... Vapula. Voilà. Va, Vapula, qui est donc un démon qui existe, euh, qui n'existait pas dans les premières éditions, puisque nous étions en 90 et que euh, les grandes, les hautes technologies d'aujourd'hui étaient peut-être moins, moins présentes. Euh, il est arrivé un petit peu après. Euh, donc nous, a, nous, avons, pour info, Bal, Bifron, Crossel, Bélial, Malthus, Vapula, André et Malphas. Pour ceux qui connaissent le jeu, on va pas les détailler, ça serait un peu long. Alors, euh, nom de démon. Je vais prendre un nom, donc du coup bien lié avec l'informatique. Voilà, euh, par là, exemple. Alors là, tu peux te faire plaisir parce que les noms, euh, c'est des gorgorodes des, ah. des roses, un peu. Ah, ça, uniquement <rire> <rire> <rire> euh, Uniquement le de l'imprononçable. Pour euh... te donner un ordre d'idée, le dernier, le démon de malface. Euh avec lequel joue l'un des joueurs à la table s'appelle Pepito, oui. pour son nom de démon donc voilà, on a, le, le spectre Pépito, est assez large et je suis extrêmement et tolérant sur, sur le sujet euh, <rire> alors je pensais à quelque chose comme euh, Backtrack Backtrack, très bien c'est une distribution euh, <rire> Linux de sécurité qui, qui est très utile pour faire de de la pénétration sur les réseaux. De la pénétration sur les réseaux. Ça, ça promet de pénétrer les réseaux. Voilà. Euh, donc Vapula est donc euh, bricoleur de génie qui a bien compris que la civilisation humaine est euh, totalement dépendante de la technologie et qui compte bien en profiter. On va s'arrêter là. Donc les démons sont définis, euh, définissent, le choix du démon définit le, la, le domaine de prédilection, à savoir dans quel, euh, dans quel spectre de, de pouvoir euh, les démons vont pouvoir choisir. Encore des pouvoirs. Et là, il y a enfin euh, le, premier, le premier vrai pouvoir de démon, le seul d'ailleurs euh, à la création du personnage vrai pouvoir de démon. Euh, donc là, c'est euh, la classe dite, enfin le domaine de prédilection dite technologie impie, euh, qui doit pas être bien loin. Donc, hop. Euh, donc euh... Le pouvoir, donc, on disait je n'ai pas le choix. Le tu n'as pas le choix, puisque euh, euh, en fin j'ai fait le point. choix en fonction de mon supérieur. Donc, donc euh, eh bien, le niveau hein, donc machine explosive. Voilà. Qui est... euh, qui... Un pp, une action, un petit objet technologique complexe, électrique ou électronique. En vue et détruit. Au bout du deuxième tour, après l'utilisation de ce pouvoir, il explose et cause 3 points de dégâts à toutes les cellules dans un rayon de 2 mètres. Ah oui, il explose bien L'objet <rire> de petite taille, GPS, téléphone, appareil photo numérique, électronique, etc. Donc c'est relativement agile, oui. ne fonctionne pas. sur très arme à feu. Ah, niqué C'était pas grave <rire> euh, alors, alors, Machine explose A savoir que ce pouvoir-là est vraiment un pouvoir très intéressant de nos jours, puisque, bien sûr, euh, les objets de technologie sont très présents et ça permet de se débarrasser très rapidement de quelqu'un qui est en train de téléphoner, de voire de faire disparaître des preuves à distance enfin, voilà c'est un pouvoir qui est quand même quelques joueurs ont déjà il expérimenté parce Il ça parle de trois points de dégâts dans l'absolu la plupart des humains classiques ils oh, y passent point Oui en, Donc, gros, oui, ouais, en gros un humain voilà, voilà, moyen Dans l'idée euh, euh, un humain il passe point quoi. Ouais. et son téléphone qui explose dans sa poche voilà C'est un peu l'idée ouais, voilà ouais. ou en tout cas il fait suffisamment de dégâts pour le mettre complètement hors d'état de mire voilà. ou de, de, de faire quoi que ce soit euh, c'est un, un pouvoir très fonctionnel. Oui. Et ensuite, que reste-t-il Alors, euh, donc ça, c'est un pouvoir que tu n'auras que lorsque tu es au volant. Tu n'auras ah, absolument oui, pas accès. Accès en aux... euh, euh, que humain. Tout à fait. Alors ensuite, tu as bon, je retrouverai pas la page, mais tu as donc deux pouvoirs, euh, deux pouvoirs qui sont disponibles. C'est Laura. Euh, ça c'est valable pour tous les anges et tous les démons Et du de deux côtés euh, L'aura... Euh, alors oui. ça c'est pareil, ça, bon, je commence ça à penser que c'est un peu sujet d'interprétation Mais euh, le, l'aura je la laisse que pour... Personnellement je choisis de la mettre que pour le, lorsque tu es au volant euh, En revanche langue divine qui est ton deuxième pouvoir Donc euh, elle te coûtera un peu. Oui <rire> langue démoniaque, bien sûr, euh, qui a son pendant langue divine, puisqu'il s'agit de la même langue, en fait. Langue, euh, langue démoniaque étant, une, euh, étant un accent, d'une certaine façon, sur langue divine, ou l'inverse, comme on préfère, euh, mais il s'agit quand même de la même langue. en hein, euh... fait, c'est la langue... Euh... Des créatures des, des issues, terres, quoi. Des issues de, du divin à l'origine voilà. et, euh, et puis séparées ensuite par l'existence. <rire> euh, et enfin, parce que j'ai bien l'impression que bah, on n'est pas loin de la fin, hein. j'ai rempli quasiment toute la faille. Je ouais. vais le dire très simplement, tu as euh, tout, simplement, bah ben fini. Euh, tout simplement fini, il te reste à noter ton apparence, maintenant que tu sais voilà, euh, que, que tu as une queue, par exemple, tu vas peut-être décider de... Les chons, euh, mais quand même, euh... Parce que c'est pratique pour bosser à Disney, ça, dis-donc Oui, bah oui, c'est ça, c'est qu'il va peut-être falloir trouver quelque chose pour que ton uniforme, tu vois, je sais pas, à toi de voir... en général, je peux l'entourer autour de ma jambe, c'est pas un problème, elle est présente. On va considérer oui, mais je peux pas l'enlever, je peux pas la cacher, ça fait un peu une bosse, c'est ça, c'est ça. Mais, on a juste l'impression que j'ai... Chose de bosse Une grosse bosse, oui, oui. Que, en général... renvouer autour de ta jambe. Et une dernière chose, oui, bien sûr, ton familier au choix du MJ donc là le MJ se creuse un petit peu parce que tu as un démon va plus là et que euh, ça va forcément être un Olivier. objet de, de technologie et que ce familier il faut que moi en tant que MJ ça puisse correspondre à ce que je prévois de vouloir euh, en faire voilà. pour le dans les, euh, euh, dans le donc ce que je vais trouver de, de plus intéressant c'est de te donner quelques, un familier euh, eh bien, tu vas avoir un, un BB-8. Ou... Un... un BB-8 Un BB-8, un drone Un BB-8, oui, Mais voilà. Mais ça, c'est euh... énorme euh, Tu vas avoir un BB-8 miniature. Qui euh... ne rêve pas d'un BB euh... BB-8 Qui est commandé Un voilà. drone. Oui, drone Oui, voilà un truc, un truc téléguidé... J'ai euh, un BB-8 euh, C'est quand même le... Je, je crois alors, que c'est le meilleur démon jamais créé Un BB-8 <rire> familier d'un démon qui... Voilà donc faut qu'il va C'est hein, mais... de, de prendre... De devenir lui-même un démon et donc d'emmerder quand même un tout petit poil même si les princes démons sont pas là, le familier a quand même toujours l'espoir de, de monter dans une hiérarchie qui n'existe plus... Euh, en tout cas, avec laquelle on a plus de contact Et toujours forcément... Et puis à sa nature... De, du fait de sa nature démoniaque, est toujours un petit peu facétieux <rire> euh, Bah voilà, ouais, effectivement c'est vrai que c'était rapide, ça ne va pas pire, Mais c'était rapide. Euh, on fera sûrement Magna Veritas prochainement, qui est assez est... parallèle hein, de fait. Alors on va être quand même très honnête, c'est rigoureusement parallèle. le même système, la même création. Il n'y a aucune différence en dehors évidemment. Des, de... les, des, des anges que tu sélectionnes dans le temps et des pouvoirs qui doivent quand même partiellement C'est ça. Très bien. Et bah voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques de dragon, création de perso ou pas, on retrouvera sûrement Ben à l'occasion. Euh, et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, suivre la chaîne sur Twitter, etc. Comme d'habitude. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien, faites plein de jeux de rôle. Ciao les. Restes. Bonne partie